On reprit euh, donc, le contact avec toutes les organisations qui avaient soutenu euh, l'initiative citoyenne et le, le retour est très positif. Euh, je pense que la population française, la société civile, les partis politiques, les syndicats comprennent que euh, la France euh, ne peut plus seule euh, à la fois euh, nettoyer ses comptes publics et en plus euh, générer du développement et, euh, et des projets d'avenir. Euh, Aujourd'hui les questions européennes sont des questions à court terme de budget et il n'y a aucune discussion sur le long terme et le moyen terme. Et grâce à cette pétition, nous arrivons à remettre sur la table et à rediscuter avec la société civile deux projets pour l'Union européenne à moyen et à long terme. Et l'accueil est très positif. Donc pour nous, c'est une très bonne chose.